Salutations, ici Davy, web entrepreneur et blogueur sur tonwebmarketing.fr. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler de ce que j'appelle le syndrome de la boutique et je vais vous donner la raison pour laquelle vous n'avez pas ou peu de trafic sur votre site internet si c'est votre cas alors lorsque vous ouvrez une boutique ou un commerce physique euh, en général vous allez l'ouvrir sur une rue passante ou dans un centre commercial donc du coup vous n'avez pas forcément besoin de, de faire de la publicité ou de faire connaître euh, de faire du marketing etc les gens vont passer par cette rue et ils vont vous connaître au fur et à mesure le bouche à oreille va fonctionner et voilà vous aurez votre, votre entreprise même si vous n'avez pas fait beaucoup de publicité ou que vous ne savez pas trop comment faire mais un site internet, il n'est pas sur une rue passante. Donc si vous souhaitez vendre vos produits ou services sur internet, que vous venez d'un petit commerce ou d'une boutique physique ou que vous n'avez pas trop l'habitude, euh, c'est très important de bien comprendre que sur internet, c'est complètement différent personne ne va passer devant votre site internet, il n'y a aucune rue passante sur laquelle les gens euh, verront votre site et beaucoup de personnes pensent qu'il suffit simplement de créer le site internet, de faire le site internet et que les gens viendront dessus tout seuls ou alors que le site apparaîtra sur Google lorsque l'on recherchera votre activité. Et beaucoup de web entrepreneurs perdent leurs illusions lorsqu'ils voient que leur trafic stagne ou n'augmente pas alors que la raison c'est tout simplement que vous ne pouvez pas vous permettre euh, d'attendre que les visiteurs arrivent sur votre site. Ici il faut aller les chercher ces visiteurs et pour aller les chercher vous, euh, il faut vous faire voir là où ils passent leur temps. Donc commencez par faire une liste des principaux sites internet euh, où se rend chaque jour votre client type, voir les endroits physiques si ça s'applique à votre business. Et une fois que vous avez cette liste, donc euh, lister les différents moyens à votre disposition sur ces différents supports pour être visible. Puis commencez à vous annoncer peu à peu sur ces supports. Donc même si ce n'est pas parfait, l'important c'est dans un premier temps d'être visible et de vous faire voir. Donc j'en reparlerai à l'occasion dans d'autres vidéos mais euh, dans un premier temps, si vous débutez et que vous avez ce fameux syndrome de la boutique, c'est très important de bien comprendre que vous ne pouvez pas euh, vous permettre de tout simplement attendre que les visiteurs vous découvrent. Il faut aller vers eux et une fois que vous aurez saisi l'idée, alors vous aurez plus de facilité à entreprendre des actions pour faire venir ces visiteurs euh, sur votre site internet et euh, c'est aussi simple que ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez me suivre sur YouTube en cliquant sur la barre du, du dessus pour recevoir d'autres vidéos pour développer votre web entreprise. Merci et à très bientôt sur tonwebmarketing.fr